Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Comme vous voyez ici, on est le 10 février. Dans le nord de Tenerife, il fait 24 degrés à 4 heures de l'après-midi. C'est fantastique. Si vous avez l'occasion de venir à Tenerife, n'hésitez pas. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la discipline en trading. La discipline en trading, ça va être la clé de votre succès. Vous devez commencer par apprendre une méthode de trading. Et une fois que vous avez la conviction que cette méthode est bonne, à ce moment-là ce qui va dépendre de vous c'est la discipline, vos résultats dépendront du fait que vous respectez la méthode, les points d'entrée qui sont très importants en trading. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode si vous n'avez pas la discipline minimum pour respecter les règles d'entrée et de sortie de vos trades, vous n'arriverez pas à de bons résultats. Donc la discipline est vraiment une clé essentielle du trading et des résultats que vous obtiendrez. Il y a beaucoup de méthodes de trading efficaces, vous avez ma méthode de scalping, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo, mais vous avez d'autres formateurs qui vous donnent de bonnes méthodes de trading également, mais dans tous les cas ce qui va dépendre de vos résultats c'est essentiellement de votre respect de la discipline de trading. Lorsque vous avez des indicateurs qui vous donnent des points d'entrée, il faut attendre que ces indicateurs soient positionnés de manière optimale. Ça ne sert à rien d'ouvrir votre plateforme de trading et de vous lancer directement dans des positions si les conditions ne sont pas idéales. Qu'est-ce que c'est une condition idéale C'est d'avoir une probabilité de réussite de l'ordre de 90%. 90% minimum, ça vous l'apprendrez avec les techniques de trading que ce soit la mienne ou une autre technique si elle est efficace et vous commencez bien sûr à vous entraîner sur un compte de démonstration, ça c'est la base et une fois que vous avez vu que ça fonctionne bien, vous faites cela pendant quelques jours, à ce moment-là vous passez en compte réel et en compte réel il ne faut pas être impatient de gagner de l'argent, il faut vraiment attendre les conditions idéales pour vous mettre en position. Si vous choisissez une méthode de scalping comme celle que je vous suggère et bien vous avez à peu près tous les quarts d'heure un moment idéal pour rentrer en position et il faut bien sûr sortir au bon moment également. Tout cela je vous l'explique dans ma méthode de scalping et vous verrez à ce moment-là en pratiquant cette méthode que vous pouvez faire 10-20 trades d'affilée à succès donc des trades gagnants. Donc c'est très important de garder euh, le focus sur les points idéaux pour rentrer en position et à ce moment-là vous verrez que vous pouvez faire des journées entières avec uniquement des trades gagnants. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler, qu'il faut trader absolument 8 heures par jour mais quelles que soient les durées des sessions que vous fassiez, il faut toujours prendre vos trades au moment idéal. Et sortir bien sûr au moment idéal aussi, ça ne sert à rien de rentrer, d'avoir un bénéfice et puis de voir le marché se retourner sur votre position et de partir en perte. Parce que là, vous êtes parti dans des conditions qui ne sont vraiment pas idéales pour avoir des bons résultats. Donc soyez respectueux d'une méthode de trading efficace et soyez discipliné et vous verrez qu'à ce moment-là, vous aurez des bons résultats en trading. Ne cherchez pas, ce n'est pas nécessaire de, de chercher des méthodes qui vont durer des mois ou des années, il y a des méthodes très simples qui vous permettent d'être opérationnel en quelques jours et d'avoir des bons résultats en quelques jours. Bien sûr avec le temps vous verrez les positions idéales pour rentrer, mais c'est petit à petit que vous verrez que c'est essentiellement la discipline qui va faire la différence entre des bons résultats et des mauvais résultats. Voilà, j'espère que vous serez euh, satisfait des résultats que vous obtiendrez avec ma méthode ou avec une autre méthode. Mais vous verrez que, essentiellement, si vous avez des, des problèmes, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de discipline dans votre trading. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Déjà, likez celle-ci et partagez-la. Je pense que c'est un conseil euh, qui sera utile à tous vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et eh bien, c'est le moment ici en dessous vous pouvez vous abonner, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas encore une méthode efficace et bien vous pouvez commencer par ma méthode, vous avez un lien ici au-dessus, ma méthode de scalping, scalping plus Ishimoku c'est vraiment une combinaison idéale pour avoir une bonne méthode pour démarrer et vous avez également les liens en dessous de cette vidéo. Donc si vous démarrez vous aurez des emails qui vous expliquent comment Comment faire, vous aurez accès à mes vidéos et très rapidement vous pourrez commencer à trader avec cette méthode qui est très efficace, il suffit de voir les témoignages de mes étudiants. J'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo, je vous dis au revoir d'ici à Tenerife, bye bye